Je suis Limitla CB et aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode de All Pine Rim. Donc ça fait super longtemps que j'ai pas posté une vidéo sur la chaîne. La raison est très simple, j'étais très très très occupé. Mais je suis de retour et donc euh, voilà de aujourd'hui donc euh, rapidement je vous introduis ce qu'on vient de faire j'ai déjà tourné l'épisode donc je peux vous dire exactement ce qu'on va de faire pour une fois c'est assez intéressant donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par construire le CP qui est un bâtiment des choses publiques où il y aura un système de stockage à l'intérieur donc on va construire ça tout de suite je vous le montrerai sur la map où c'est et ensuite on visitera le serveur donc voilà ça va être quelque chose d'assez sympathique j'espère que vous allez apprécier en tout cas c'est parti vidéo Petite mise à jour, euh, tout ce qu'il y a à savoir ici. Donc euh, tout d'abord en principe ici on a deux villageois, voilà. Comme on les a donc ils sont là depuis le dernier épisode, on les a ramenés ici, on les a mis dans un petit caisson et je suis en train de regarder comment les brider. J'ai posé un beacon pour le moment qui nous donne euh, qui me semble oui, c est, c est speed 2 pour le moment, je l'ai pas mis au niveau maximum. Et on risque de peut-être le démonter pour en peut parce que j'aurais peut-être besoin, peut besoin du faire pour faire les hoppers plus tard. Euh, oui, alors ça, je pense que c'était ça que vous avez dû remarquer hein, parce que eu le dernier épisode, j'ai rechangé euh, en strict wood et surtout j'ai passé pour des escaliers en Andésite. Je trouve que le pont est fini, là clairement, il est fini. D'ailleurs, il a son panneau, donc c'est le pont euh, de la liberté, Freedom Bridge, et euh, il a été terminé quand même le 3 septembre, donc ça fait un petit temps, voilà, que j'avais terminé ça. Donc voilà, ça fait un bout. ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné d'épisode d'Old Pineheim. Encore une fois, désolé, hein, mais euh, j'étais vraiment très occupé. Donc euh, petit détail que vous devez remarquer par rapport à la dernière fois, c'est que j'ai rajouté euh, un, un j'ai rajouté un mode euh, sur euh, mon jeu, donc un mode autorisé par le serveur quand même attention, qui me permet d'avoir une minimap, ce qui est quand même extrêmement pratique dans mon cas, puisque bah du coup ça me permet de vous montrer ce que j'ai à vous montrer rapidement. Donc là vous voyez qu'on est dans ce qui s'appelle euh, dans on est dans la contrée d'OpenRim. Et je me fais tirer dessus. Donc je disais, là on est dans ce que j'appelle la contrée de dream donc on va dire que le claim il fait ça, quelque chose comme ça, ouais. Donc là, cette île-là, je l'ai toute déboisée, elle était plein d'arbres dans le dernier épisode, j'ai tout enlevé, j'ai enlevé tous les arbres, ainsi de suite. C'est là qu'on va construire notre bâtiment dans lequel on va construire, on va construire la chose et je vous en reparlerai, parce que je vais l'appeler chess chasse publique pour le moment, vous ne comprenez pas spécialement à quoi c'est dû, à part si vous avez regardé la dernière saison de Rim, vous avez peut-être une petite idée, mais j'en reparlerai bientôt dans un autre épisode, quand on construira la mairie et le parlement, et qu'on commencera un peu à expliquer toute l'idée derrière les USM, pour le moment, retenez juste que c'est un bâtiment pour stocker les ressources. Voilà, donc pas grand chose, et par contre, les petits, les petits joueurs de Rim ont été à fond, hein, clairement, sur le truc, là on voit la base de Maïcha. parce que ça, c'est la zone de Spawn voilà, qui va s'éclairer trop progressivement. Donc, euh, j'ai tout exploré. Donc, vous voyez que Spawn, il est là. Et en fait, ils ont construit des chemins qui connectent tout le tour. Donc, vous voyez ici, il y a des chemins qui sont donc faits en Pavlox. Et en fait, là, j'ai exploré tout le tour. Ça, c'est le premier cercle. Hein. Donc, il y a un chemin qui fait tout le tour ici. Là, on a un pont. voilà, On a des gros ponts aussi. Enfin, ça connecte de partout. Les chemins, voilà, ils partent comme ça. Ensuite, là, on a un grand pont. Enfin, bref, c'est tout connecté avec deux chemins qui mènent à la ville du Spawn. Et c'est extrêmement impressionnant. Ils sont en train de construire un deuxième cercle qui sera plus grand. Et moi, je pensais être très loin avant d'avoir cette mini-map et de pouvoir voir qu'en fait, on n'est pas si loin que ça du spawn du tout. Donc voilà, bon, on est quand même à quelques plusieurs milliers de milliers, voilà, de, milliers de blocs. Mais vous voyez que d'ici, voilà, on peut observer toute la zone de spawn qui est quand même pleine de construction. Surtout cette ville-là qui est quand même assez impressionnante, qui est en construction, j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, vous voyez que grâce à cette mini-map, on a plus d'informations sur ce qu'on va faire et sur ce qu'on fait. Alors là, on est de retour en créatif, et pour ceux qui se rappellent de cette map, c'est la map dans laquelle on a conçu le design du château de la dernière saison, hein qui était quand même pas mal, et donc j'ai commencé un peu mon inspiration en me disant que je voulais un bâtiment qui fasse un peu, voilà, industriel, un petit peu, voilà, peu exotique. Et je sais pas, je trouve que ça n'est pas trop ancien, du coup, voilà le design final. Euh, le vert, je suis pas sûr que je vais garder le... Enfin, je suis pas sûr que je vais garder la concrete vert derrière. Mais donc, comme vous voyez, ça fait beaucoup plus, euh, voilà et je suis en train de voir que je pourrais peut-être aussi reprendre l'idée de mettre de la stone brick ici. Mais donc, en gros, le concept de ce bâtiment, c'est vraiment un bâtiment qui va stocker les items. Sauf qu'on est tous d'accord qu'un système de trieur, ça n'a rien de magnifique. Pas assez... Je dis pas que c'est pas beau, hein. c'est très beau de voir les items se déplacer, mais j'ai déjà fait, déjà vu des choses un peu plus jolies, un peu plus raffinées. Donc ça, en l'occurrence, voilà. on va plutôt le cacher derrière un gros bâtiment, ce qu'on va faire là. Donc, oui, on va partir sur un peu ce design-là. De retour sur le serveur, je vais aller récolter les ressources, et ensuite, ben, on va passer en un petit timelapse avec le replay mode et un peu de musique sympathique, ainsi que peut-être ma voix qui commande par-dessus, je sais pas, on verra. Et, euh, ben voilà, bref, c'est parti, timelapse le résultat de notre travail, de notre lourd travail, hein, parce que ça m'a pris euh, assez longtemps à construire et euh, je dois dire que j'en suis un peu fier, hein, franchement je trouve qu'il est hyper réussi donc comme vous pouvez le voir euh, sur plein de façades c'est écrit CP et euh, l'idée c'est pas qu'il y ait de fenêtres dans le bâtiment puisque c'est quand même endroit dans lequel on va mettre un système de redstone pour soquer des ressources hein. voilà la face arrière, donc euh, très basique parce que en réalité euh, pour la face arrière il euh, y avait une contrainte très particulière qui était que il fallait pouvoir construire ici, il fallait de la place pour pouvoir construire ici un petit pont qui va passer là. Et ensuite, ainsi de suite, parce que là il va y avoir une route qui va se dans le futur. Donc bon. Ce que vous n'avez pas vu par contre c'est la face avant. Donc là vous voyez chess public, chess public, CP, Independent Organization organization Company. Donc tout ce qui est euh, voilà, USM, on verra tout ça dans les épisodes plus tard. Là pour le moment c'était juste un bâtiment pour, construire les, pour contenir les ressources. Et qui a une porte assez stylée quand même je trouve. Donc euh, plusieurs choses à noter. Tout d'abord, euh, la technique des grindstone comme ça, ça vient d'une chaîne YouTube qui s'appelle Good Time Muscar, qui est quand même assez connue. Euh, voilà. Donc euh, je vous mets ça en description. Et la porte en question n'est pas de moi, donc je vous mets aussi le poster Reddit en question dans la description parce que son créateur mérite un peu de crédit quand même pour avoir construit une porte si efficace donc maintenant moi ce que je vais faire c'est que je vais un peu aplanir tout le terrain ici et je vous retrouve bah, euh, juste après Et voilà, c'est tout aplani, donc euh, pour le moment ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter un petit peu de travailler là-dessus, parce que ça m'a déjà pris beaucoup trop de temps, et ce que je vous propose maintenant c'est qu'on aille faire un petit tour du serveur, parce que comme vous voyez j'en ai exploré un bon bout quand même, on va pas se mentir, mais surtout la zone du spawn voilà qui est intéressante. Donc euh, le, la ville du spawn on l'a déjà visité, moi ce que je vous propose c'est qu'on a jeté un petit coup d'œil à cette ville là. Je crois qu'il y a une autre euh, petite zone intéressante de savoir qui me plaise. Je pense qu'on va surtout aller voir le pont de Gibraltar qui est ici. Donc euh, voilà, pour bien expliquer à tout le monde, donc, en fait ça c'est la map d'Olpenrim. Et donc là vous avez le spawn, avec la ville du spawn, et ensuite vous devez avoir un radius euh, autour qui doit faire à peu près ça je dirais. Qui est le radius euh, qui est protégé, c'est la zone de spawn dans laquelle on peut pas construire. Et ensuite, euh, autour de là, vous voyez qu'on a tous les chemins qui partent des deux côtés, et ensuite qui forment le premier cercle autour de la zone du spawn. Donc c'est tout connecté avec des villes autour. Ensuite, on a ces autres chemins externes. Donc là, on voit qu'il y en a un qui passe juste au-dessus de, des ESM, qui sont juste là. Et donc, euh, en théorie, euh, je... ouais, ça bug un petit peu. Oula. Voilà. Et donc, en théorie, là, c'est en train de se construire progressivement. Il y aura un deuxième cercle qui va se former tout autour, mais j'ai pas encore exploré assez loin pour ça. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on va aller faire là rapidement un petit tour autour du pont du Gibraltar parce que c'est un lieu que je trouve vachement impressionnant. Ensuite on ira voir euh, autour de cette ville là parce que c'est assez impressionnant aussi à voir, vous allez voir. Et euh, voilà donc euh, ça va être pour cette euh, deuxième partie de vidéo après euh, beaucoup de builds donc euh, c'est parti. Sur le serveur pour se déplacer facilement on utilise un truc qui s'appelle POIS, c'est pour tous les joueurs, donc ça vous amène ici au Points of Interest. Et donc là on va aller voir ce que je dis d'abord on va aller voir gibraltar donc ça c'est le gibraltar bridge et avec la gibraltar administration donc euh, voilà c'est un petit lieu sympa euh, ça c'est la map du serveur comme vous voyez ici donc là on revoit à peu près voilà on revoit la zone de construction quoi. donc euh, voilà c'est une map qui a été posée par des joueurs euh, donc là on a toute la highway donc c'est toute une administration, c'est un petit, euh, petit fort qu'ils ont construit ici qui est vachement sympathique. Et après il y a tout ce qui est le pont. Et vous voyez dans le bas de mon écran que ça écrit euh, quand je change de claim. Je vais vous montrer ça. Vous voyez que là on est dans la Alpine Highway Administration. Et là quand on revient ici, quand on arrive ici, là on arrive sur le pont de Gibraltar. Et donc quand on monte là, voilà, donc ça c'est le pont. Vous voyez qu'il est massif et assez impressionnant. Et surtout, il est très long aussi. Et donc, des deux côtés connectent bien. Euh, ça, c'est important, mais des deux côtés connectent bien. Euh, voilà. Et donc, euh, ça, c'est l'arche. Et je viens de me jeter. Et une des bien c'est officiellement un fail. Je viens littéralement de me jeter d'une falaise sans utiliser euh, mon Elytra. Que ceux qui veulent me juger, me jugent. Mais heureusement que j'ai des boots avec euh, Fever Falling 2 comme quoi ça sert pas qu'à rien hein. donc voilà l'arche du pont là on se situe à la ville de Whitechapel donc euh, c'est une ville pour ceux qui sont intéressés qui apparemment accueille euh, les nouveaux joueurs donc euh, si pour ceux qui sont intéressés bah voilà Whitechapel avec euh, un appart que je trouve quand même ultra stylé donc, euh, Whitechapel, Whitechapel, Chapel, donc on va sortir tout de suite. Vous allez voir que c'est une ville qui est plutôt au style moderne. Donc pour ceux qui aiment pas trop, euh, qui sont plutôt au style médiéval, euh, pas du tout le, la bonne ville à rejoindre. Mais en attendant, vous voyez que c'est quelque chose d'assez quand même. Je trouve que les bâtiments sont assez réussis. Donc là, on a une petite map de la ville rapidement. Là, vous voyez que c'est le centre où on a spawné. Donc là, on a le community market, bref, les Smelter et tout. Et donc, vous voyez que on est vraiment sur un style très euh, moderne. Est pas... On n'est pas sur quelque chose euh, Enfin moderne, il y a moderne et moderne, mais là on est euh, sur ce qui est du, et on entend d'ailleurs un système de stockage qui tourne en arrière-plan. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est la ville de Whitechapel, donc euh, ouverte à tous les joueurs apparemment. Donc euh, voilà, je vous laisse euh, vous explorer un petit peu plus cette ville qui est quand même juste massif, comme vous pouvez le voir sur la carte. Là on est à Diamond City, qui est la ville principale du serveur euh, pour les shops. Donc assez efficace, voilà, si vous voulez un shop sur le serveur, c'est plutôt ici faut venir le chercher maintenant. Donc euh, là ici, bah, vous voyez qu'il y a plein de magasins différents, bon c'est en train de s'étendre perpétuellement. Donc la grosse horloge qui est ici. Et en fait ce qu'il y a au fond c'est qu'il y a euh, ce qui s'appelle, je crois qu'ils ont appelé ça All Pine Land, donc qui est censé être le l'endroit le, mini-jeu du serveur. Donc euh, voilà, ça il y a une vidéo, euh, je crois euh, d'ailleurs, de... Comment ça se joue? Hein. Bref, j'ai vu que c'est assez, assez rigolo. Mais le gros concept c'est de tirer un main carte vers vous avec une fishing rod. Donc en gros, vous êtes deux joueurs, le minecart il commence au centre. Et vous évitez de faire ce que je viens de faire, mais bon, bref. Voilà, il va être. Non, ok, bon, bref. bref, vous le tirez avec une fishing rod et le premier qui arrive à le mettre de son côté, ben, il gagne. Donc voilà. Et l'autre, bien sûr, essaye d'intercepter ça. Euh, et ensuite, donc voilà, il y a plein de mini-jeux qui sont en cours de construction ici. Comme vous pouvez le voir. Il y a celui-là auquel j'ai toujours pas compris comment ça se joue, mais ça, j'imagine, voilà. Et je crois qu'ils vous ont aussi prévu de faire des build competitions, enfin bref, j'ai suivi un peu légèrement, mais c'est à peu près ça de ce que j'ai compris. Donc, bref, c'est là où je vais conclure cette vidéo. Alors, messieurs, mesdames, je vous conseille à tous de venir sur ce serveur, sur le serveur du nom Ring. parce que c'est un serveur exceptionnel, avec des gens, si vous êtes vraiment quelqu'un qui mais pas trop les serveurs baston, bah c'est un savoir très calme, c'est un serveur très agréable avec une communauté quand même assez incroyable regardez ce qu'ils arrivent à construire, hein. je ne sais pas si vous imaginez la taille de ce chemin hein. vous avez vu tout à l'heure quand on a exploré ce pont, vous avez vu la petite taille qu'il fait sur la carte, regardez la taille de ce pont là regardez les chemins qui partent dans tout sens, vous imaginez le travail que ça représente donc euh, voilà, n'hésitez vraiment pas en fait, hein. c'est assez impressionnant à voir donc euh, voilà, je vous invite à venir je vous remets les liens bien sûr, dans la description. Et euh, je pense qu'on va se quitter là pour cet épisode. Et dans le prochain épisode, bah, on fera la redstone hein, pour le système de stockage. Comme ça, on pourra enfin stocker nos items. Et puis, on verra ce qu'on fera d'autre. Hein Donc, euh, je vous verrai là-bas. Donc, euh, voilà. C'était les mythes A bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao